Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas compliqué, c'est que je vais vous montrer un de mes petits segments favoris euh, qu'on va faire ensemble. C'est un itinéraire qui s'adresse à un public intermédiaire, donc je vais vous amener au travers euh, du secteur Cerémon. je vais vous montrer quelques pistes et surtout dans quel ordre les faire pour bien se diriger dans le réseau. Donc quelqu'un qui sait sa première fois qui vient à la vallée, quelqu'un d'extérieur qui veut savoir un petit peu quelles pistes faire, ça va être la vidéo parfaite pour vous. Si vous appréciez le contenu d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up et à vous abonner. Alors, on a un premier palier d'ascension déterminé. Quand on arrive à notre premier palier, ça nous donne accès à plusieurs pistes, dont la Monsieur Roland, le Sabot de la Vierge, la J'ai vu Jésus, la Tommy Paquette, Lois des bois et la Jolie Jaël. Donc, on pouvez faire n'importe quelle de ces petites pistes-là rendues au premier sommet. Nous autres, qu'est-ce qu'on va aller faire? Ça va être la Jolie Jaël, super belle piste pour se réchauffer. Après ça, on verra la suite. Donc, ici, sur notre gauche, la Jolie Jaël... probablement une des pistes les plus appréciées dans le secteur Saint-Raymond. C'est une piste qui a été développée en collaboration avec Kingdom Trail. Cette piste-là, c'est eux autres qui ont fait ça. C'est une super belle piste pour les enfants, les familles et aussi pour se réchauffer le matin. C'est rare que je ne vienne pas faire une petite ronde à Saint-Raymond sans la faire. pour m'assurer que le vélo va bien pour faire quelques sauts Hop. réveiller la machine Hop. avant d'y aller pour la suite Oh, il y a beaucoup récemment. Oh, on voit qu'il reste un peu de boîte. Bien. Toujours super le fun. Ça si vous tente de continuer. Vous êtes plus habitués. Oh La chevalier de Vettelok. Super le fun. Mais pour l'instant. On va traverser le petit Fire Road ici. Et on va reprendre le chemin du Roquemont. Cette fois-ci pour se diriger vers le Mont-Suisse. Donc rendu au Mont-Suisse, on va avoir deux montées qui vont toutes les deux nous donner accès au sommet. Il y a six pistes qu'on peut faire à partir du sommet. Je vais aller vous montrer mes deux favorites. Alors, on va commencer avec ma favorite, la Grand Egan. Alors, la gagne la piste favorite des gens, au secteur Saint-Raymond. Hop, piste super rapide. c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le côté noir, hop pour le potentiel de vitesse on a des là dedans ah. je regarde pas ce que je faisais et quelques bons sauts What? Ah. C'est super le fun. On va remonter. Cette voici de l'autre côté. Ça va être la montée de berne. Alors, la deuxième piste qu'on va faire, la servin. Et on va switcher dans la table run. Si on arrive dans la section des sauts. Yes. Oh, je cours un peu. <rire> tellement le fun on se voit le trailer et voilà ça fait que c'était deux petites pistes du mont suisse si vous avez le temps si vous avez la force dans les pattes, je vous invite à aller voir les autres. On va voir la vallée, qui est le fun, un petit peu plus naturel. On va voir la taureau aussi, si vous aimez les sables, il y en a deux belles petites à descendre. Sinon, on va continuer notre périple. On retraverse le chemin et on va reprendre le retour par le cochon avec le magnifique Mont Suisse ici sur notre droite maintenant qu'on est de retour au Mont-Laura, qu'est-ce qu'on va faire on va prendre la moitié du remont-pente on va sortir juste en avant de la jolie Jaël je vais vous amener à la dernière piste ça va être le retour par le sabot de la Vierge. Ça va être une piste assez facile. Si des fois, vous êtes avec des gens un petit peu plus avancés, il y en a qui leur reste de l'énergie et ont envie de brasser la machine un peu, vous pouvez monter le remonte-pente au complet. Vous pouvez monter, faire une des trois T, que ce soit la Le Paquet, la Talaillarde ou la Tourilly. on sort juste ici et on va aller faire une dernière piste la dernière de la soirée officiellement ça va être le sabot de la Vierge donc si vous reste du temps si vous reste des efforts il y a plein de belles pistes qu'on peut faire dans le secteur ici pour l'instant je vous montre celles qui ne sont pas trop difficiles donc l'entrée officiellement est juste ici Voici le sabot de la Vierge. Donc très belle piste pour revenir. On fait attention ici. Ça croise dans la montée. Donc j'aurais pu vous montrer plusieurs pistes, mais il faut garder en tête que c'est une vidéo intermédiaire. Donc on va se garder une petite jeune pour les pistes qui brassent un petit peu plus. De toute façon, le tracé que je vous donne aujourd'hui est ouvert à changement. Selon le temps que vous avez, selon votre niveau de riding, évidemment. C'est juste pour vous donner une petite partance montrer un petit peu comment vous diriger dans le réseau. Donc on a la moitié de notre piste environ de fait ici. Donc c'est ça, moi je suis un peu plus habitué. C'est pas un stress de sauter. Ou de rouler un peu plus vite. Mais ça reste une piste bleue qui s'adresse à un public intermédiaire. Elle n'est pas difficile, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de gap. Ça ici, partie 2 de 3 de terminée. On continue pour la dernière. Juste ici sur le côté de la carrière. C'est beau de la Vierge. Voilà. Donc, une petite fin. Toute facile pour tout le monde. On tourne ici à notre gauche. Et on le retour par le sentier du Roquemont, juste ici. Par la suite, tout ce qu'il nous reste à faire, ça va être de suivre ce chemin-là. Et on va arriver au stationnement par la suite, je vous invite à prendre une bonne petite bouffe au Roquemont. Essayez leur bière, la single track est très, très, très bonne. Si vous cherchez un petit conseil pour la bouffe, leur nature chose du cycliste est particulièrement bon. Et je vous conseille aussi la poutine aux fruits de mer. Sur ce, on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Salut, guys!